Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois que les badges ont très largement trouvé une deuxième utilité en tant qu'éventail. C'est bien, vous êtes créatifs. Euh, alors, vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes aujourd'hui dans un théâtre et ça tombe bien parce que ce qui va jouer ce soir, c'est une conférence spectacle euh, en format d'Uzbek Erika, le Tribunal des Générations Futures. Euh, une conférence un spectacle sous forme de procès qui consiste à décrypter des transformations de la société et de comprendre les impacts qu'elle pourrait avoir pour le monde de demain. Euh, le travail sous un angle vo volontairement provocateur, euh, puisqu'on va se demander si oui ou non il faut inscrire le droit à la paresse dans la constitution euh, alors un petite information euh, pratique euh, si vous voulez suivre en live la conférence euh, nous avons euh, le, le compte twitter le hashtag osf 17 euh, et pour la suite je vais appeler le président Samuel Roumeau qui va vous présenter les différents membres de ce procès Samuel Roumeau C'est bon Voilà. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'audience va commencer. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. <rire> si nous sommes là ce soir, c'est pour adresser une question importante. Cette question, c'est la suivante. Faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution Aujourd'hui, la question du futur du travail est sur toutes les lèvres. Alors que la réforme du travail a suscité de nombreux débats, nombre de jeunes actifs choisissent aujourd'hui de s'orienter vers des manières de travailler plus indépendantes en freelance. Dans un même temps, l'intelligence artificielle ne cesse de progresser et certains nous promettent déjà un grand remplacement de l'homme par la machine. Dès lors, deux clans s'affrontent. D'un côté, des partisans de Paul Lafargue et son fameux droit à la paresse, qui essaient de voir comment est-ce que nous pourrions sortir d'un travail subi avec des alternatives telles qu'un revenu universel. Et de l'autre, les partisans de Stakhanov, qui nous remettent sur la table la sacro valeur travail. Et donc la question, je la répète, que nous allons aborder ce soir, faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. Je vais appeler les quatre témoins à me rejoindre ici sur la scène, s'il vous plaît, les quatre témoins. Je vais également appeler le procureur Vandenbroek et l'avocat maître de Grave. Messieurs, veuillez vous asseoir. Plaisir. Et je vais maintenant procéder au tirage au sort des jurés. Et pour cela, il me faut le chapeau. Moi, je vais procéder à un putsch. Je trouve que pas normal que soit le président qui fasse un tirage au sort. Je suis Léo, je vais procéder à un putsch. Je trouve que ce n'est pas normal que soit le, le président qui fasse un tirage au sort. Du coup, je vais demander à une main innocente de bien vouloir se porter volontaire dans le public. Quelqu'un, n'importe qui non, alors vous, vous avez des conflits d'intérêts parce que vous êtes la famille du président. Ouais. Alors, du coup, j'ai distribué des tickets. Est-ce qu'il y a encore des candidats aux jurés qui n'ont pas de tickets C'est le moment ou jamais J'ai l'impression que tu une une groupie. Attention, on t'entend. je ne sais pas si on m'entend. Non, je ne crois pas. Vas-y. On ne m'entend pas. Peut révoquer, hein, tu sais. Je vous rappelle que monsieur le procureur et monsieur l'avocat général ont le droit de récuser les jurés s'ils trouvent qu'il y a une raison valable de le faire. C'est les trois là. Hein. Ah, en sais, il y a juste Pauline qui squatte. Ouais. <rire> tu peux, c'est juste qu'il fallait pas qu'on t'identifie comme... Quelqu'un de très timide, probablement. 23. Numéro 23. Ouais, on a un Bravo. J'aimerais demander à la main innocente d'aller un petit peu plus vite. Si possible, on étouffe sous la robe. 17. Merci beaucoup. Bien, maintenant que nous avons nos jurés, nous allons pouvoir commencer. Je rappelle aux jurés qu'il convient d'être attentif, sachant que c'est vous et vous seuls qui allez prendre la décision de répondre oui ou non à la question que nous avons posée. Je vais désormais appeler le premier témoin à venir à la barre, s'il vous plaît. Premier témoin. Et monsieur le procureur, je vous laisse la parole afin d'interroger notre témoin. Alors, je, je pense, monsieur le Président, que ce serait aimable de demander au témoin de se présenter rapidement. Me Effect que Effect effectivement, c'est un oubli notoire. Voilà. Monsieur, <rire> monsieur le témoin, veuillez décliner votre identité et nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Paolo Falco et je travaille à l'OCDE dans le directorat pour euh, les politiques pour l'emploi pour et en particulier sur un projet sur euh, le, futur, le futur du travail. Donc euh, la question est très pertinente pour ce euh, de quoi on coupe, de, de quoi on coupe dans, dans mon bureau. Très bien, je vous remercie. Monsieur le procureur, je vous laisse poser vos questions. Alors, bonjour Paolo, j'ai une, une première question. Euh, L'article 23 de la déclaration des Nations unies de 1948 fait du travail un droit pourquoi considère-t-on que le travail est un droit euh, Je dirais parce que, euh, parce que le travail, ce n'est pas seulement un moyen de, de vivre ou de survivre. C'est une chose qui donne beaucoup de sens à la vie euh, humaine. Et donc, c'est pour ça que j'imagine que c'est une chose que ça devait être euh, au-delà des, euh, des, des questions purement économiques, et plutôt un droit universel. Et ce droit, on le défend comment parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sans emploi aujourd'hui. Oui, on, on le défend avec des politiques qui euh, donnent un équilibre entre la possibilité de créer de l'emploi et donc mm -hmm. d'avoir une économie euh, dynamique qui euh, donne la possibilité d'avoir euh, euh, le plus grand nombre d'emplois possible, mais aussi euh, en euh, facilitant l'égalité. Donc euh, en donnant à tout le monde la possibilité d'avoir les mêmes droits d'accès au travail qui, qui existe, donc les mêmes opportunités. D'accord. Donc le travail, pour vous, est un moyen de s'émanciper, est un moyen d'avoir une société plus égalitaire. C'est la vision que vous, que vous avez, que vous défendez. Oui, le travail, c'est un droit parce que c'est une façon de donner à la vie humaine, parce que c'est une partie importante de la vie humaine, mais et une société c'est une société juste parce qu'elle donne la possibilité à, à, à, à la plupart du monde d'avoir la possibilité d'avoir accès au travail. T'entends T'entends ce que vient d'être dit Je ne vais pas faire ton malin, non. je, je suis mal. bon. euh, Et comment vous, à l'OCDE, vous faites la, la promotion Comment vous favorisez l'emploi et le travail Mais, euh, bon, il y a... Euh, vous, pouvez, euh, vous, vous pourriez le regarder d'un deux côtés. Il y a le côté... Euh, euh, création de travail, il y a les côtés distribution, distributif, oui. donc euh, à donner à tout le monde les mêmes droits les mêmes et les mêmes possibilités. Donc, euh, euh, et en particulier, euh, dans, dans, dans le directorat où je travaille, on s'occupe beaucoup mm. de la question protection sociale, de la question mm. comment on donne à, à tous les gens de la société, à tous les groupes sociaux, les mêmes possibilités d'accès. donc mm. Euh, les premières choses qui, qui, qui, qui, euh, qui viennent en tête euh, en pensant ça, c'est la question de l'éducation. L'éducation, c'est le premier euh, moyen de donner à tout le monde la possibilité d'avoir accès à un travail euh, décent, un travail euh, qui, est, qui est bien qui, est, qui lui donne la possibilité de vivre euh, une vie euh, de, de, de satis, satis, satisfaisante. Mais à côté de l'éducation, il y a aussi toute la question du social welfare. Donc, mm -hmm. euh, tout ce qui est euh, donner euh, aux gens les moyens de, euh, de vivre quand ils n'ont pas de travail, mm -hmm. aussi euh, la possibilité de transiter d'un travail à l'autre. D'accord. Mais ce n'est pas un droit à la paresse ça. Euh, Non, pas forcément, parce qu'en euh, en fait, sur la question de la paresse, je dirais qu'on est toujours loin d'une société où on n'aura pas besoin de travailler. Pourquoi Parce qu'on pense... Euh, je, en, en général, tout la, le débat sur euh, l'automatisation, la possibilité des machines de faire euh, le travail pour nous, euh, du travail qu'on a fait à l'OCDE, euh, en général, euh, il montre que peut-être c'est un petit peu exagéré. Mmh. Toute la question de l'automatisation et de, de, de, du fait que euh, euh, très tôt on n'aura plus de travail à faire. En fait, on trouve que la proportion des travaux qui seront automatisables, donc détruits par euh, hmm. l'automation, dans les la prochaines 15-20 ans, ce n'est pas, le, par exemple, 50% que, que des études américaines hmm. ont trouvé. On des parle plutôt des de, de questions autour de 10% du travail. – britannique. – Britannique, Oxford, monsieur le procureur. Oui. <rire> très bien. Ben, je, je vous remercie. – Merci. – Je pense que c'est à mon confrère de prendre la suite. – Maître de la parole est à vous. – Merci, monsieur le Président. Bonjour, monsieur Falco. Bonjour. Alors, j'aime beaucoup disserter sur les vertus morales hein, du travail qui euh, nous donne de la valeur, ce, ce genre de, de biveusé fionniste, euh, vaguement fionniste, qui régale mon compère euh, procureur Van Vandenbroek. Mais. En vous, M. Falco, je veux m'adresser à l'homme de chiffres, à l'homme d'études, finalement l'homme qui travaille à l'OCDE. Alors, on reparlera de cette histoire d'automatisation. Mais premièrement, j'ai une question en fait assez basique à vous poser. Qu'est-ce qui est arrivé ces 30 dernières années à la productivité par tête C'est pas monté beaucoup dans les, dans les pays de l'OCDE. Pour moi, ce qui pose un, une, une question importante, parce que d'un côté, on a tout ce qui est automatisation et de l'autre... La productivité c'est pas augmenté beaucoup. Alors, vous voulez dire, qu'est-ce qui s'est passé avec les salaires réels Pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup bougés. En fait, ils se sont baissés. Euh, euh, et ils se sont aussi euh, devenus plus inégales. Il y a donc un différentiel entre la productivité marginale par ouais. tête et les salaires réels depuis 30 ans qui se creusent, je crois. Qui Qui se creusent. Le différentiel ouais. tend à s'accélérer. Ouais. En fait, les inégalités, on en est où sur ce plan-là depuis 30 ans Elles continuent à augmenter. Et en fait. Euh, c'est aussi une question liée à celle de l'automation, de, de, de, de, de, de, oui, de du futur du travail, parce que on, on trouve que beaucoup des technologies qui ont commencé à être plus et plus importantes dans les marchés du travail, elles, elles font exactement ça. Elles, elles créent une divergence importante entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui ne gagnent pas beaucoup. Et ça, cette divergence a augmenté dans les dernières années. mais dans, qui Puisque du coup il y a de l'argent, il y a de la richesse qui a été créée dans cette espèce de petit, de petit fossé là. Qui se met dans la poche cette richesse là Bon en général on parle de euh, une, euh, 20% au moins de la des de, de, de, de, de gens. Et ceux qui s'enrichissent davantage, est-ce que ce sont les détenteurs de capitaux ou est-ce que ce sont les travailleurs plutôt les détenteurs de capitaux. Ah, C'est embêtant ça quand même pour le travail hein, dans le futur. Oui, oui, mais euh, mais ça ne veut dire pas que ce sera. Euh, mais la question c'est une question d'accès, parce que la question c'est pas qu'il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de travail de qualité. La question c'est de Donner aux gens la même possibilité d'avoir accès au travail qui sera là. J'entends, j'entends, mais par contre, il y a du travail aujourd'hui, il y a du travail. On a peut-être 10% de chômage, mais le travail n'a pas disparu. Et pourtant, les inégalités ont déjà explosé. Oui, mais c'est, mais aussi les inégalités sont aussi une question de politique. Donc, c'est pas une chose inévitable. Non, c'est une chose que sur laquelle il faut travailler pour changer le course des, des, des événements. Hmm. Alors, je crois que l'OCDE, on peut dire que c'est une organisation assez gauchisante, hein, un petit peu comme le FMI. Euh, je vous ai vu les uns et les autres vous alarmer du niveau d'inégalité. Et, et alors, il y a une théorie que j'entendais beaucoup quand j'étais sur les bancs de l'école, et que j'entends moins aujourd'hui, c'est cette fameuse théorie du ruissellement. Le fait que quand les riches s'enrichissent, finalement, c'est pas grave, parce qu'ils nous balancent des miettes, donc on est content. Euh, du coup les... c'est quoi le problème avec les inégalités aujourd'hui qui Mais en fait, donc euh, sur, euh, sur euh, la question de l'OCDE comme organisation gauchisante marxisante pardonnez moi oui, Maître de grave restez euh, mesuré ou déstabilisez le témoin <rire> pardonnez moi monsieur la, le président euh, ce qu'il faut dire c'est que euh, même à l'OCDE dans les dernières euh, je dirais 10-15 ans il y a eu euh, une, euh, un intérêt euh, très important sur la question des inégalités et, euh, dans un côté, c'est le côté euh, moral, c'est le côté de l'équité, de, de l'égalité et tout ça. Dans l'autre côté, en fait, c'est du travail de l'OCDE, il y a deux ans, qui a montré que les égalités, en fait, elles créent des dommages à l'économie, et donc à la possibilité même d'avoir plus de travail, à l'efficience. Elles donc, entament à, le potentiel ça. de croissance qui, du coup, crée du chômage. Exactement. Que la question, c'est que s'il y a moins de gens qui peuvent participer à l'économie parce qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas l'éducation parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une instruction éducation tout ça on, crée, on, on, on réduit le, la possibilité de créer un emploi de l'économie même donc <rire> euh, la question des, des, des inégalités c'est pas vraiment plus je dirais même dans les débats académiques dans les débats de, dans les organisations comme le cd euh, une une question qui se pose comme euh, créer plus égalité, c'est au coût de créer plus d'emplois, c'est pas, pas comme ça c'est pas plus mmh. comme ça, je dirais que le, le, le paradigme donc la, le, le moyen de penser à tout ça, la façon de penser, de penser à tout ça est changée Messieurs, leur tourne et nous avons encore trois témoins à auditer, vous avez le droit à une dernière question, Maître une dernière question sera dans le direct pour le moment de celle que je viens de vous poser les inégalités entament le potentiel de croissance, vous l'avez dit Qu'est-ce que vous pensez du fait du consensus de Washington et du fait que constamment le néolibéralisme nous dit que pour relancer la croissance, il faut justement baisser la fiscalité, flexibiliser le marché du travail, en fait créer de l'inégalité Si je comprends bien, l'idée c'est de créer des inégalités pour relancer la croissance mais en même temps, vu que les inégalités entamées... Une question, Monsieur De une question. Du coup, il n'y a pas en fait, un petit problème de cohérence, à quelque part Il y a beaucoup de choses, différentes, de, de, de, de, de, de, de choses différentes mélangées dans ce que vous avez dit maintenant. Parce que euh, il y a dans un... Dans... M. le Président, vous pourriez reprendre le témoin qui y, y a une agressivité rare à l'endroit <rire> du tribunal. C'est euh, son, son style, c'est son style. La question des... Euh, donc... Euh, euh, c'est pas vrai qu'il faut, euh, pas vrai qu il faut euh, créer des inégalités pour créer de la croissance. Et euh, aussi quand on parle de, de questions comme la loi du travail, une euh, façon de parler la, de, la, de, la, de la loi du travail c'est de jamais la découpler de la question sécurité sociale. Donc le modèle qui de quoi on a besoin. Ce n'est pas un modèle de dérégularisation du marché du travail tout court, full stop. C'est peut-être de de ce peut peut euh, euh, plus de, ré, de dérégularisation, mais en même temps, et, et, et seulement si on a aussi une potentiation de la sécurité sociale. C'est le modèle danois, c'est le modèle des pays de la Scandinave, la flex-security. La question qu'il y a peut-être plus de euh, flexibilité, mais aussi plus sécurité pour ceux qui en ont besoin, de, de, pour, ce, pour ceux qui, euh, pour, pour ceux qui rencontrent ouais, des, des, des transitions, des, des moments de, de, de fragilité. Donc, on a, on a, ils ont besoin de sécurité sociale. Je vous remercie, M. Président. Vous pouvez président. rejoindre votre que le procureur trépigne, il ne oui. tient pas assis. J'appelle à la barre notre deuxième témoin, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez s'il vous plaît décliner votre identité nous expliquer ce qui justifie votre présence parmi nous. Bonsoir, je m'appelle Jean-Laurent Casselli, je suis journaliste pour le site Slate.fr, euh, également l'auteur d'un livre paru il y a un mois qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, euh, dont le sujet est euh, la fuite, l'exode des jeunes diplômés, des moins jeunes d'ailleurs, euh, de leur métier euh, qu'on appelle métier à la con vers des métiers euh, plus concrets, plus épanouissants pour eux euh, que sont... Euh, le petit commerce, l'artisanat, l'économie de proximité. Et c'est dans ce cadre que je vais être interrogé ce soir. Je vous remercie. Monsieur le procureur, c'est à vous. Alors, la première question est évidente. Qu'est-ce qui pousse ces actifs à quitter une sécurité et un emploi bien payé pour ces métiers-là Alors, avant tout, un sentiment de déconnexion vis-à-vis -vis de l'économie réelle... C'est-à-dire que les métiers, euh, notamment les métiers de cadres supérieurs, euh, les métiers très qualifiés sont devenus euh, ont été dilués en fait, dans une économie qui s'est mondialisée, qui s'est bureaucratisée. Euh, récemment, la, la transition numérique, qu'on présente souvent comme une, une libération de travailleurs, a eu aussi tendance à rajouter des couches, de, des, des filtres par rapport en fait, à, la, à, la, à la réalité concrète du, du, du travail. Et, et, et du coup, les cadres qui sont en open space, dans des grandes organisations, dans des cabinets de conseil, font des métiers assez abstraits, ils manipulent beaucoup d'informations, ils passent beaucoup de temps sur des powerpoints que personne ouais. ne lit. Euh, et euh, ils ont vraiment l'impression que leur, leurs conditions de travail sont dégradées, qu'ils s'ennuient. Ce n'est pas juste de l'ennui, c'est aussi, euh, selon l'expression consacrée, une perte de sens. Uh -huh. C'est-à-dire l'impression de euh, passer, euh, passer à côté de sa vie professionnelle, d'avoir aucune utilité sociale. Uh -huh. euh, et c'est avant tout ce qui va les motiver dans leur, dans leur quête de d'un ailleurs professionnel, d'un changement de carrière plus d'ailleurs que la, le, le chômage ou l'absence de, de travail, vu que ce, vous l'avez souligné ce sont souvent des gens qui sont en poste après euh, on peut pas nier que le déclassement social des, des diplômés euh, joue un rôle et en, entraîne ce mouvement je pense et l'amplifie euh, dans la mesure où un, un, un premier de la classe donc un ancien diplômé de, de, de master voire d'une grande école euh, s'il vit dans une, une grande métropole typiquement en Ile-de-France euh, va avoir euh, peut-être quelques difficultés à à se loger euh, n'aura pas un train de vie euh, si privilégié que ça et va avoir l'impression que finalement le compromis euh, salarial euh, du cadre sub tel qu'on l'a connu c'est à dire euh, un bon salaire, de bonnes conditions de travail euh, euh, et un métier épanouissant n'est plus enfin, en échange justement du, du, du statut de salarié n'est plus vraiment euh, un compromis gagnant gagnant comme on dit dans le management D'accord et donc ils partent vers quoi comme type de métier alors, euh, ils vont souvent euh, ouvrir leur euh, propre entreprise parce qu'ils veulent euh, travailler dans des, des structures à taille et à échelle humaine. Euh, très souvent, ces entreprises sont en lien fort avec le, la, le quartier ou, le, on va dire, le, en caractère territorial très ancré. Alors, typiquement, ça va être un restaurant ou... Euh, un food truck ou une brasserie, un atelier. Beaucoup vont devenir artisans, beaucoup vont passer des CAP, notamment le CAP cuisine, pâtisserie. Du coup, ça va donner des, des, des parcours assez atypiques de gens qui auront fait HEC, Sciences Po, CAP pâtisserie. Et, et, et, et, et ils, sont, ils sont de plus en plus nombreux en fait à avoir cette aspiration-là. Pour revenir sur votre question. Ils vont, ils vont privilégier des métiers en rapport avec le, la manipulation de la, de la matière, vraiment physique, presque charnel. C'est quelque chose qu'ils ont perdu dans leur, dans leur métier précédent, donc c'est vraiment ce qu'ils veulent retrouver. Euh, D'autres vont plutôt être dans la, la valorisation de la proximité, du lien local. D'autres encore dans l'interaction, en face à face, que permet les métiers, se permettent les métiers du commerce, mais également les métiers du, du soin. Euh, tous les profs de yoga, anciens, consultants, peuvent en témoigner. Euh, voilà, en gros. D'accord. Et qu'est-ce qui. Monsieur le procureur, juste oui. pour votre information, notre témoin étant extrêmement volubile, vous n'avez plus qu'une question à lui poser. D'accord. Bah, pourquoi euh, partent-ils vers ces métiers plutôt que de tout simplement se mettre au repos Ils ont de quoi voir venir, ils ont un peu d'argent. Pourquoi est-ce qu'ils partent faire un CAP cuisine alors, ils n'auraient sans doute pas suffisamment d'argent pour passer le reste de, de leur vie sans travailler. Cela dit, c'est vrai que ce qui les motive, c'est vraiment une quête euh, presque de développement personnel, d'expression de soi dans, dans le travail, ce que ne permettent plus ou de moins en moins les métiers de cadre de, dans les grandes organisations. Euh, ce, qui va les, ce qui va les pousser, c'est euh, l'envie d'être utile et de se réinscrire en fait dans la, dans la société et surtout de voir euh, de visualiser leur contribution euh, au reste du monde et, et donc ils il, il, il veulent quelque part sortir une œuvre euh, s'exprimer, déposer quelque chose d'intime de personnel dans leur travail et le, et le travail est donc la, la motivation et selon moi le, le nouveau secteur du développement personnel euh, dans les jeunes générations je vous remercie Maître Degrave, veuillez poser vos questions avec grand plaisir monsieur le Président Monsieur Cassely, alors j'imagine que vous avez dû rencontrer bon nombre de ces, euh, de ces déclassés qui se reconvertissent dans l'artisanat, la boulangerie, boucher charcutier dans la Creuse ou que sais-je. Euh, alors j'aimerais que vous nous parliez de quelques cas particuliers, mais avant tout, quelque chose me frappe dans ce que vous dites. Mine de rien, passer de Polytechnique ou l'ENA à ben, Plombier, même si souvent c'est mieux payé en vrai. Hein. En tout cas, moi, la dernière fois, je me suis fait déboucher un truc, c'était l'enfer. J'ai raqué un truc, vous imaginez pas. Bref, ce n'est pas le sujet. Euh, Ce n'est effectivement non. pas le sujet, Maître de Merci, Monsieur le Président. Je le sais bien. Mais que voulez-vous, parfois, je m'emporte. Ce déclassement, justement, dont vous parliez, il y a un, dé un déclassement avant, mais est-ce que c'est pas une forme de déclassement, justement, d'accepter, puisque dans la hiérarchie sociale, Boucher-Charcutier, c'est quand même moins la classe euh, qu'un titre bullshit dans, euh, chez GDF-Suez, non hein. Il ne me semble pas, euh, car euh, en réalité, euh, à mesure que les métiers de, de cadre euh, dans les grandes organisations se sont banalisés dans les jeunes générations diplômées, euh, les métiers euh, plus concrets, même un petit peu ringards, on pourrait dire, ont, ont, ont trouvé un, un, nouveau, un nouveau prestige. Euh, euh, C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont aussi attrayants. Euh, pour un, un jeune typiquement qui a eu 18 ans en 2008 euh, avec la crise financière, je pense que le, le, le titre de euh, Digital Project Manager dans, dans une, une multinationale euh, le, fait, le fait moins rêver que celui de, de, de pâtissier euh, euh, dans, un, dans, un, dans un quartier euh, branché et, et, euh, et donc je, je pense qu'en fait le, le, le, le, une forme de prestige euh, euh, social est en train de passer du côté de ces métiers là et d'ailleurs en, en soirée c'est sans doute quelqu'un qui aura des choses à raconter beaucoup plus intéressantes qu'un qu'un cadre de l'économie post-industrielle de, de la connaissance qui risque d'ennuyer son, son éditoire. Ah bah ça c'est sûr que c'est quand même plus la classe de mettre des photos de cupcakes sur Instagram plutôt que ces derniers PowerPoint avec des flèches qui s'enculent. Indéniable. Mais tout de même, M. Cassini, il y a une forme de sacrifice là-dedans. Moi, je vous, vous me dites, non, il y, y a quand même du prestige. Moi, mes parents, quand j'aurais dit, je veux faire CAP Boucherie, j'ai pris deux baffes, et ils m'ont dit, va faire HEC, et je l'ai fait. Alors, effectivement, il est préférable de faire HEC avant. Euh, de passer un CAP c est, c est, ce que je défends en tout cas dans, dans ce livre c'est que euh, les, les nouveaux profils en fait, de, de réussite professionnelle et sociale ne sont pas des, des gens qui vont être en rupture par rapport au, au parcours euh, au cursus universitaire classique c'est des gens qui vont cumuler en fait, les, deux, euh, les deux qualités et les, les, les deux compétences des compétences cognitives, intellectuelles abstraites, telles qu'on sait très bien les enseigner dans nos, dans nos institutions scolaires universitaires françaises euh, mais également euh, une forme de savoir euh, concret manuel, plus pratique qui a souvent eu mauvaise presse et a été euh, longuement dévalorisé et qui est en train, à la faveur de ces nouveaux profils d'être euh, peut-être euh, euh, repensé de manière plus positive voire upgradé et alors parmi ces jeunes ce sera votre monde... dernière question Maître Degrave. absolument monsieur le président vous, avez... vous faites bien de me le signaler je, vois tout... je... je me félicite toujours de constater votre grande sagacité je ne suis pas du tout en train de lui graisser la patte Monsieur Cassely, ma dernière question. Euh, parmi ces jeunes ou moins jeunes que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez rencontré des gens justement qui portaient une forme de critique sous-jacente du capitalisme ou de l'entreprise en mode cogi Parce qu'il y, qu y a quand même quelque chose qu'on fuit, non Oui, tout à fait. Euh, on fuit euh, une certaine standardisation à la fois des manières de travailler, des manières de produire et des manières de consommer. Et euh, très souvent, euh, les gens que j'ai interrogés ont à cœur de, de faire évoluer euh, ce capitalisme, cette économie de marché un peu, euh, un peu vieillissante, euh, héritée des, des, des 30 Glorieuses, et veulent en fait la, la redynamiser, euh, en fait en expurger les côtés les plus, euh, les, les plus datés qui correspondent de, le, le moins aux, aux nouvelles aspirations, aux nouvelles attentes des, des consommateurs, notamment en termes de valeur et d'authenticité, c'est-à-dire que c'est souvent des... Des gens qui produisent dans, dans l'idée de déposer quelque chose, encore une fois, de, de soi et qui a un sens dans le travail. Et donc ils sont très critiques euh, du capitalisme. Et en même temps, c'est le paradoxe, ils renouvellent euh, le capitalisme et le travail par leur, euh, leur parcours. C'est un peu des Kasselis, je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci. J'appelle désormais à la barre notre troisième témoin. Encore une fois, je vais vous demander de décliner votre identité et de nous donner les raisons qui justifient votre présence parmi nous. Alors Bonjour, euh, je suis Inde Elidrissi. J'ai fondé une start-up qui s'appelle WeMind, qui s'adresse aux nouveaux indépendants, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté le salariat et qui deviennent indépendantes et qui, de ce fait, se retrouvent dans une situation où elles ont une protection sociale dégradée, un accès au logement beaucoup plus difficile parce que pour accéder au logement, il faut un CDI en France et qui n'ont pas du coup tous les avantages du salariat. Donc WeMind en fait permet de regrouper l'ensemble des indépendants d'avoir une force de négociation, de créer de la mutualisation entre ses membres et donc d'accéder à la protection sociale au logement, à un comité d'entreprise à des services juridiques et donc à un ensemble de choses qui vont sécuriser le parcours d'un indépendant et j'ai eu cette idée parce que moi-même j'ai été salarié pendant des longues années et quand je me suis retrouvé en dehors du salariat, je me suis dit oulala, donc j'ai créé ça je vous remercie, monsieur le procureur. à Alors, vous de poser vos questions. Vous vous êtes dit oulala, il y a beaucoup de gens qui se disent oulala. Qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés, ces personnes-là choisissent de travailler à leur compte Alors, il y, a, il y a quelque chose, le, le, le travail indépendant aujourd'hui, c'est 10% de la population active. Mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, qui est à deux niveaux. Il y a une, au niveau des entreprises, en fait, les entreprises aujourd'hui, elles recherchent la flexibilité. Donc euh, avoir recours au travail indépendant ça les intéresse. Et au niveau des personnes, on a, enfin, le témoin précédent on a, on a longuement parlé, au niveau des personnes il y a euh, une recherche d'épanouissement, et euh, une recherche de sens, euh, une recherche de liberté, d'autonomie. Et donc ces deux phénomènes font qu'à la fois le travail indépendant devient attractif et le travail indépendant devient possible économiquement. Mmh. Très bien. Ils vont vers quoi comme type de boulot Ils vont de quoi à quoi alors, on voit plusieurs cas de figure. Alors, on voit les personnes qui vont aller vers, euh, par exemple, je suis développeur salarié dans une SS2I, à, je suis développeur indépendant et euh, j'ai plus la SS2I qui prend euh, toutes mes marges. Donc, il euh, y a ça. Euh, on va avoir les personnes qui vont changer de métier. Donc on va avoir le consultant qui devient prof de yoga, par exemple. Euh, et donc c'est une personne qui a fait un... qui a compris que, euh, en gros, ce qu'elle voulait vraiment faire dans la vie, c'était prof de yoga. Et donc euh, elle va aller développer cette, cette compétence-là et, euh, et, et du coup offrir un service qui correspond réellement à, aux, aux compétences qui lui tiennent à cœur. D'accord. Et le... Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus Qu'est-ce qui est le plus dur et qu'est-ce qu'ils apprécient le plus dans cette nouvelle condition d'indépendant Alors, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de regret. Euh, on ne va pas avoir des gens qui vont quitter le salariat, euh, qui vont tenter toutes les difficultés de la vie de freelance et la vie de freelance elle est difficile euh, à la fois euh, les sujets dont nous on s'occupe mais euh, c'est une, une vie qui est beaucoup plus stressante parce que euh, le revenu n'est pas garanti, il euh, n'y a pas de chômage pour les indépendants donc les euh, choses sont beaucoup plus difficiles en tout cas il n'y a pas de regrets c'est à dire que je vois des salariés qui me racontent leur journée qui se plaignent, chez les indépendants qu'on a chez WeMind ils ne sont jamais en train de se plaindre ils ont des difficultés, ils sont en train de s'en occuper et d'une certaine façon ils sont en train de se réaliser. Donc, leur, euh, toutes ces difficultés, finalement, euh, ils les assument, ils, ils travaillent dessus au jour le jour et, et ils avancent avec ça. Je vous remercie, ce sera tout. Bien, maître de grave, c'est à vous et par pitié, épargnez-nous vos bien trop orientés politiquement. Vous tombez bien, monsieur le président, car j'allais justement poser, mettre directement les pieds dans le plat. In, euh, pensez-vous que la France devrait être, devrait être une start-up nation pourquoi pas Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être une startup nation Je vous pose la question. Ah bah ben, personne ne le sait, c'est un truc macroniste. <rire> <rire> Alors, je reformule ma question, monsieur le Président. Pensez-vous que tout le monde, n'importe qui, peut être indépendant, peut être entrepreneur et devrait se prendre en charge, se démerder, finalement Est-ce qu'Uber est un idéal de société Alors, il y a deux questions dans votre question. Vous l'avez tout à fait raison. Oh, voilà. Je vais répondre à la première. Est-ce que tout le monde est fait pour être indépendant je, je ne pense pas. Et en tout cas, je ne pense pas à court terme. C'est-à-dire que quand on parle du travail indépendant, il y a le travail indépendant choisi et le travail indépendant subi. Et nous, on s'adresse plutôt à des personnes qui ont choisi ça. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. À côté de ça, vous avez d'autres personnes dans d'autres types de professions qui aimeraient bien trouver un CDI, qui aimeraient bien avoir de la sécurité. Et ça, on leur refuse. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de forcer quelqu'un à être indépendant quand il n'en a pas envie. Ça, je trouve que c'est une chose qui est assez atroce. Moi, je défends le travail indépendant comme choix et pas comme, euh, comme punition parce que la société vous dit « il n'y a pas de place ailleurs pour vous ». Et, euh, et par exemple, le fait de dire, par exemple, on va, on va déréguler, on va rendre la vie des salariés plus compliquée, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose. Moi, j'ai fait le choix, à titre personnel, un jour, de devenir indépendante. Si on m'avait foutu dehors avec un coup de pied aux fesses, ça aurait été beaucoup moins agréable. Donc, euh, c'est plutôt le côté choisi que je préfère. Donc, il y a des... Alors, finalement, il y a des travailleurs... On comprend qu'il y a des travailleurs indépendants qui ont choisi ce statut. Mm -hmm. Quel type de métier ils exercent D'où viennent Quelles sont les formes, leurs formations Quels sont leurs backgrounds sociaux alors, vraiment, il y a de tout, parce que en fait, aujourd'hui, euh, la génération qui arrive sur le marché du travail, la génération des jeunes, déjà, on en a un sur deux qui va être indépendant. Je vous disais, dans la population, c'est un sur dix. population active, c'est un sur dix. Dans les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y en a un sur deux qui va qui être indépendant. Et aujourd'hui, en fait, ces jeunes, ils ont une culture commune qui n'est pas construite comme avant par la télévision et, et la culture grand public, mais qui est construite par Internet, qui est construite par YouTube, qui est construite par les communautés Facebook. Et donc, du coup, il y a un partage d'informations. L'éducation, aujourd'hui, l'accès à l'information l'accès à l'éducation se fait aussi par Internet et se fait aussi par YouTube. Et donc, ces gens-là, euh, ils ont des rôles modèles qui découvrent sur Internet. Euh, ils ont des compétences qu'ils apprennent sur Internet. Et donc, du coup, ils ne sont pas... Programmé pour être salarié comme l'était la génération précédente. Le référent culturel a changé Absolument. Autre petite question, alors un freelance qui a choisi ce statut, qui est qualifié, qu'est-ce qu qui fait que dans le temps, il peut monnayer à bon prix ses services sur le, le, bah, le marché du travail, on le marché du travail, même si c'est pas tout à fait juste, mais qu'est-ce qui fait qu'on qu est un freelance qui peut, qui peut facturer 4 000 balles la journée alors, euh, alors ça, ça, ça nécessite un, un, un pas mal de temps de travail, d'intelligence pour arriver à ça. Euh... Quand on dit travail, est... on n'est pas en train de travailler sur le client, on se forme, on apprend. On... Exactement. Alors il y a toute une science chez les, chez les indépendants qui est assez peu connue. Quand on est salarié, en fait, on travaille par exemple à la journée ou à l'heure, le SMIC horaire, c'est quelque chose que vous connaissez, et donc on facture. D'une certaine façon. Alors, on le profession libérale, hein, oh, pardonnez-moi, oh, oh. en tant qu'avocat. Oh, ben je connais le montant de vos honoraires. <rire> donc, au niveau, au, niveau des, au niveau des salariés, vous avez donc vous facturez donc du temps, euh, du temps horaire, de la journée, etc. Et vous n'avez pas conscience que vous, le, que vous le faites finalement puisque vous êtes dans un CDI, c'est à long terme, etc. Alors, quand on est indépendant, on facture du temps de travail. Et ce temps de travail, eh ben. Il, il, c'est pas, pas 200 jours par an comme les salariés. Euh, ça va être, bah, par exemple, dans un mois, je vais consacrer, par exemple, 4-5 jours à me former. Je vais consacrer 4-5 jours à prospecter. Je vais consacrer aussi du temps à faire du personal branding, c'est-à-dire à écrire des choses, à publier du contenu qui fait qu'il y a des gens qui vont être intéressés, intéressés par ce que je fais. Et en fait, ceux qui gagnent dans, le jeu, dans ce jeu-là, dans ce jeu du freelancing et qui réussissent à créer du revenu, c'est des gens qui ont réussi à échapper à la standardisation du travail indépendant. C'est-à-dire que quand vous avez recours à un travailleur indépendant, soit il vous fait la même prestation que tout le monde, soit il vous fait une prestation unique. Et donc on va avoir des freelances qui ont une liste d'attente de clients. Moi j'ai des freelances à qui je fais appel, et donc je m'adapte au moment où ils sont disponibles, parce qu'ils ont un talent unique, c'est eux que je veux, et je suis obligée d'attendre qu'ils soient disponibles. Et tout ça parce que je sais que leur compétence, elle n'est pas standard. Elle est personnalisée. Elle est, euh, je, je la connais. Je sais ce que j'attends d'eux. Et ils ont réussi à créer vraiment une forme d'unicité. Et ça, est... ça se conquiert on est, en gérant son Dernière propre question, temps maître. et en se, en se libérant finalement de ce travail contraint pour travailler sur soi, sur et ses compétences à certains moments. Ce n'est pas le même travail en fait que quand on bosse pour le client alors, ce n'est pas, pas effectivement le même travail. Euh, quand, on a, quand on est à ce niveau-là, ce n'est pas le même travail. Parce qu'en fait, on fournit une prestation qui est euh, vraiment personnalisée, de, avec une haute valeur ajoutée. Et donc, c'est effectivement différent d'un travail standardisé. Et c'est vraiment ce qu'on défend. Hein. Je, tout à l'heure, je parlais du travail indépendant, et du, tra du travail choisi et du travail subi. Euh, je pense qu'en réalité, on a tous la capacité d'arriver à ce stade-là. C'est-à-dire ce stade où on est capable de proposer quelque chose qui est unique pour les autres. Euh, simplement, le fait de, de donner un coup de pied aux fesses aux gens pour leur dire « il faut que vous arriviez là », ça, ça marche pas. Parce que ça nécessite un très très long travail sur soi, un travail d'éducation, un travail de... de, de... S'il vous plaît, comme les précédents, veuillez décliner votre identité et nous rappeler les raisons de votre présence ici, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur l'Avocat, euh, je vois qu'il y a une diversité, une parité euh, assez représentative euh, dans ce tribunal. Euh, mesdames et messieurs les, les jurés, mesdames, messieurs, euh, je suis donc Nicolas Matijazik, euh, j'enseigne la, la science politique, notamment. et donc Je suis euh, politologue, euh, je dirige euh, depuis un mois et demi une... une ONG qui s'appelle Bibliothèque sans frontières et qui est une ONG qui met à disposition des publics les plus vulnérables des moyens d'accès à la culture, à la connaissance et à, à l'éducation. Je suis là aujourd'hui parce que, durant la campagne présidentielle, je me coordonnais le programme d'un candidat, Benoît Hamon, qui a mis au centre de son questionnement, euh, le travail et à euh, essayer de porter une idée celle du revenu universel d'existence euh, idée qu'on a essayé de porter donc, durant la, la primaire et la présidentielle euh, et je suis heureux de pouvoir en débattre ici puisque l'élection présidentielle n'a pas été un grand lieu de, de débat euh, d'idées Je vous remercie Monsieur le procureur, c'est à votre tour Oui bonjour j'ai une première question, on parle beaucoup de revenu universel qui le réclame ce revenu universel c'est une question assez difficile. Alors, qui réclame le revenu universel Mais en fait, c'est les mutations et les transformations du travail qui réclament le revenu universel. Euh, notre intervenant de, de l'OCDE a parlé d'études, et d'études de l'OCDE qui montrent que la transformation, la réaffection du travail est, est limitée, que les études d'Oxford et, et certaines aussi aux états unis sont, sont anxiogènes. Je crois que le revenu universel, en fait, est réclamé par le futur. Et notamment si on essaye d'anticiper, en fait, euh, ce que va être le travail de demain, ce que seront les salariés, les travailleurs indépendants de, euh, de demain. Donc, c'est plutôt, euh, euh, si vous voulez, la civilisation humaine, euh, et là, je, je fais dans le pathos, euh, qui, est, qui, réclame, euh, qui réclame le, le revenu universel. Génération future, bah, civilisation humaine, il y a bien des personnes qui en ont besoin, ou alors c'est juste une idée euh, comme ça, pour jouer, pour s'amuser, pour passer dans les journaux. Il y a des promoteurs. Pour faire 8% Alors, mieux que ça, 6,3%. Ah, pardon, euh, excusez-moi. Mais c'est la difficulté d'être euh, en, en avance sur son temps, c'est que généralement, ouais. on, on le saura dans, dans quelques temps. Bien entendu, il y a des gens qui, euh, qui réclament le... le, le D'ailleurs, réclamer, j'aime pas le terme réclamer, on réclame pas mmh. des, des nouveaux droits, on ne demande pas des, mmh. des, des, des nouveaux droits. Euh, le revenu universel, euh, si on regarde euh, le travail choisi, euh, le travail subi, vous l'avez dit euh, tout, tout à l'heure, euh, est euh, aujourd'hui les lois de travail et ceux qui décident pour les autres, c'est ceux qui sont bien portants dans leur travail. Il mmh. euh, y a toute une partie euh, de la société euh, qui vit mal au travail, euh, qui connaît des stress professionnels, euh, qui connaît des maladies professionnelles. On essaie de porter aussi l'idée du burn-out. D'ailleurs, la question du revenu universel se lie aussi avec celle du partage du temps de travail, puisque... Euh, mmh. Il y a moins en moins de travail et toutes les études toutes les études le montrent. Après, on peut disserter avec certains économistes entre 10 et 50% à l'horizon de 10-15 ans de la raréfaction du travail. Mais on voit bien euh, que ces transformations nous imposent de réfléchir et euh, de d'anticiper euh, ce que va être le, le travail du futur. Et c'est quand même une des grandes difficultés en politique, c'est qu'on fait du court terme. Et le court terme nous amène à euh, se recroqueviller, à libéraliser, euh, à libéraliser, euh, on en a parlé avec euh, l'OCDE et, et les travaux euh, néolibéraux que vous avez qualifiés de, de gauchisants, euh, de manière ironique. Euh, je, je crois qu'il y a, en fait, une... Une force euh, d'intelligence qu'il nous faut euh, développer pour comprendre ce que va être le travail du futur. Le revenu universel est un vecteur pour cela. Et alors, Il ressemblera à quoi ce travail du futur Il aura disparu Non. Il, non. Apparemment, il y a un travail du futur. Il prendra quelle forme non, mais il se sera, il, il se sera euh, raréfié ou transformé. En tout cas, on n'a pas peu parlé euh, dans le cadre de ce tribunal de la technique euh, et de l'arrivée, en fait, de, de, de moyens, de techniques qui bouleversent en fait fondamentalement euh, le travail. Ce sont euh, les robots, euh, l'intelligence artificielle, euh, ce sont euh, d'autres dispositifs qui normalement devraient nous permettre de nous libérer du travail. Mmh. Euh... Mais de l'autre côté, on entend que le j'ai une caricature difficile derrière moi. <rire> <c 'est... rire> Bas. De... Veuillez continuer, veuillez continuer s'il vous plaît. On avait dit pas le physique. Euh... Euh, pardon, je me suis laissé déstabiliser dé dé par, par ce dessin, je n'aurais pas dû me retourner. C'est bien euh, ce que je vous reproche. La, la, la question du travail aussi, et je pense qu'il faut l'ancrer dans une question de lutte des classes. Et euh, ça aussi, on, on, la, on la peut aborder. Euh, le travail et cette injonction, cette, injonction, cette glorification de, de la valeur travail, généralement, elle est imposée aux plus pauvres par une classe de rentiers euh, et par une, une classe d'individus qui ne souffrent pas au travail. Et je pense que c'est ça la question aussi qu'il faut se, se, se poser. Et le revenu universel, ce n'est pas la fin du travail. Mmh. C'est comment on se libère euh, mmh. du travail. Et comment on fait que le travail ne soit pas seulement synonyme d'aliénation et d'exploitation pour beaucoup d'individus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, Marx, déjà, il y, a, il y a quelque temps. Et je pense que... Il n'a pas pu venir ce soir. Non. Il avait, euh... il avait une soirée. Je vous remercie. Maître de grave, vos questions, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Monsieur Matijazic, alors, on a parlé beaucoup revenu universel, il me semble qu'il y avait un autre élément intéressant dans ce programme de Benoît Hamon, un programme intéressant malgré l'issue malheureuse qu'il a connue, la taxe robot. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel était le raisonnement sous-jacent Alors, la taxe robot, effectivement... Et, et vous voyez, la, merci de la, de la souligner, la, la cohérence de l'ensemble de, de ce programme, magnifiquement orchestré. J'ai fait 6,3 je suis en phase de recomposition personnelle je vais me permettre de <rire> me jeter des Il va, les, va les, falloir les, travailler sur soi comme le voilà, disait Exactement. Euh, la, la taxe robot en fait partait du constat euh, qu'on euh, a un processus d'industrialisation et qui existe depuis le, le milieu du euh, depuis le 19 e et 20 e siècle qui détruit en fait des emplois, euh, ça touchait les usines. Euh, L'emploi s'est transformé. On a supprimé euh, des emplois dans les usines. Aujourd'hui, on voit que ce mouvement s'attaque aux classes les plus euh, li, li, qui, qui sont plus privilégiées. Les journalistes, aujourd'hui, sont attaqués euh, par les algorithmes qui commencent à faire des comptes rendus de matchs et qui euh, prennent le travail de, de journalistes sportifs. Et vous pensez euh, que la reconversion de Jean-Laurent ne va pas tarder <rire> Oui, peut-être. Bon, C'est préparé, lui, en même temps. Ça, ça va. On voit qu'avec euh, les chaînes de confiance et le blockchain, les métiers euh, d'avocat, de notaire vont, vont se transformer. Euh, tout ça va en fait euh, pose des questions euh, sur la place de, de la technique des robots, des différentes, euh, des différentes intelligences. Et l'idée de ces robot c'était de dire, aujourd'hui, euh, ces robots qui créent de la valeur ajoutée ne sont pas taxés, en fait. Et c'était pour protéger le travail, qu'on voulait créer en fait un fonds qui taxait les robots et qui permettait en fait après de réallouer cet argent aux travailleurs. Donc une manière de combler le différentiel entre productivité et salaire réel qu'on évoquait tout à l'heure avec Paolo j'imagine Exactement. Alors revenons sur ce revenu universel puisqu'on a dit beaucoup de choses, on l'a beaucoup caricaturé pendant cette campagne concrètement, est-ce qu'on a une idée des effets désincitatifs sur le travail Concrètement, si demain vous me donnez 500, 1000, 2000 euros quelle est la probabilité que j'aille glander sur mon canapé à binge-watcher la saison 7 de Game of Thrones en fumant des pétards c'est quasiment l'exemple que j'utilisais pour, pour présenter le revenu universel ça, parce qu'on a les mêmes loisirs ça... <rire> Ça n'existe pas, en fait. Les études montrent que euh, l'individu aussi euh, aime... Euh à travers une activité, d'ailleurs, et, et, et c'est là, en fait, le débat, c'est le travail choisi, euh, avec le revenu universel, qui permet de libérer par, par rapport à son emploi, et le travail subi, qui fait que on ne peut pas développer, à côté de son travail, d'autres formes d'activités, euh, s'investir dans une association, euh, lire des poèmes dans des, euh, dans des maisons de retraite, euh, entraîner son club de foot. Aujourd'hui, le travail en fait, vampirise. Et l'idée du revenu universel, c'était de, de, de se détacher de cela pour laisser de la marge de manœuvre et de la négociation, en fait, au aux, aux, aux travailleurs. Les, toutes les études, en fait, montrent que euh, le phénomène de, désinti, de désincitation est euh, faible et quasiment, est quasiment euh, inexistant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'obsession de la flexibilité, de la chasse aux mauvais chômeurs, du cancer de l'assistanat, ce genre de bêtises hein, euh, qu Est-ce qu'il enfin, est qu faut justement, il ne faut, faut pas mettre le couteau sous la gorge C'est l'inverse. En fait, avec le travail, il y a un truc quasiment religieux. En fait, C'est-à-dire que c'est une vertu. Euh, on place le, la question du travail et, du, euh, et, et de l'éloge de la paresse. Et Bertrand Russell, euh, qui est un, un grand philosophe en 1932, nous fait euh, un éloge de la paresse, euh, dans lequel on voit que limiter son activité de travail et permettre à côté de développer des loisirs et notamment des loisirs qui permettent de s'émanciper, de s'évader de rêver, d'imaginer de construire, de s'investir dans la société, ça c'est fondamental et on n'a pas, pas besoin de travailler 12 heures par jour pour se sentir vivre et exister dans cette société, et c'est cette bataille culturelle en fait qu'il faut mener, et c'est vrai que dans le cadre de la présidentielle on a eu peu de temps il ne vous a pas échappé que la campagne était très courte, même si on a réussi à instiller des choses dans le cadre de de, de la primaire, je crois qu'il y a tout un combat, il y a ce quinquennat euh, qui, va, qui va se passer et, et qui va nous permettre, nous, d'avancer sur, sur, sur ces questions. Diriez-vous, dernière question, que le droit à la paresse, la possibilité simplement de rêvasser, de ne rien faire, est la condition justement de généralisation de ce travail choisi plutôt que subi Je ne sais pas si, si, si je le dirais comme ça, euh, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que la nécessité, euh, dans un monde de plus en plus complexe, dans un monde de plus en plus anxiogène, euh, où il y a euh, un refermement des individus sur eux-mêmes, la nécessité de créer, la nécessité de rêver, la nécessité d'imaginer, euh, la nécessité de, de papillonner, euh, me, paraît, euh, me paraît assez essentielle. Et on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir dans sa tâche, on n'est pas obligé de, de subir une activité qui, potentiellement, vous détruit. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que euh, beaucoup d'individus ne sont pas, en fait, heureux au travail. Et je pense que le revenu universel est une pierre angulaire pour libérer par rapport au travail et donner, en fait, aux individus de la liberté. Aujourd'hui, on glorifie beaucoup la, euh, la, la liberté. Je crois que le revenu universel permet cela. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Merci maître, merci monsieur le témoin. Vous pouvez retourner vous asseoir. Il est temps maintenant d'entendre à la fois, dans un premier temps, monsieur le procureur, puis monsieur l'avocat. Monsieur le procureur, veuillez nous proposer votre réquisitoire, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous avez cinq minutes. Ce sera largement suffisant. Non, c'est que tout a été dit. Tout a été dit puisqu'on a eu quatre euh, grands témoins qui se sont succédés à la barre. L'un nous a raconté comment le travail à travers l'histoire a permis aux hommes de se libérer, de trouver du sens, pourquoi est-ce que c'est un objectif, euh, c'est sans doute l'objectif principal des politiques économiques. On a ensuite eu euh, un deuxième témoin qui a dit « bah voilà, aujourd'hui cette manière de travailler est en train de, est en train de changer, il y a d'autres aspirations, effectivement la manière de faire » n'est peut-être pas la bonne, et on voit de plus en plus de talents qui partent vers de nouveaux métiers, des métiers concrets, des métiers où justement ils cherchent du sens. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de quitter le travail, c'est de trouver du sens dans leur travail. Voilà en tout cas ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons euh, le troisième témoin, ou la troisième témoin, qui nous a raconté l'histoire de ces indépendants qui quittent la sécurité pour pouvoir exercer leur métier en toute liberté. Pouvoir, euh, comme tu le disais, développer quelque chose d'unique qui est le meilleur rempart contre les robots. Les robots ne gagneront pas. Il est illusoire de penser qu'ils euh, feront tout. Non. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir comment est-ce que les robots vont travailler pour nous, mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir être indispensable au milieu de ces robots. Et il y a mille manières de le faire. Et ensuite, pour terminer, le quatrième témoin nous a dit assez clairement que le revenu de base n'est pas la fin du travail, que le revenu de base permettait de passer du travail euh, subi au travail choisi. Moi, ce que j'ai compris de ces quatre témoignages, c'est que globalement, le travail reste quelque chose de souhaitable, peut-être quelque chose de désirable, et doit donc être défendu. Ma feuille était très utile. Et puis, soyons sérieux, le droit à la paresse dans la Constitution, mais de quoi s'agit-il vraiment que nous dit-on finalement, chers jurés On nous dit reste tranquille, paresse, glandouille, repose-toi, endors-toi. Endors-toi, et confiance. Endors-toi, silencieux. Endors-toi, endors endors laisse-toi aller et surtout laisse-nous faire. Laisse-nous faire, nous les experts, les travailleurs volontaires, les bénévoles imaginaires. Nous qui savons très bien pourquoi nous nous levons le matin et avec qui nous coucherons le soir. Il est bien illusoire d'imaginer que le monde cessera, ne serait-ce qu'un instant sa course naturelle, de croire que l'histoire attendra la fin de votre sieste, lorsque vous vous réveillerez, vous comprendrez, mais trop tard, le rôle qu'on a imaginé pour vous, celui de n'être qu'une vache à lait, un mouton à tondre, un débouché. Votre seule liberté à vous Força éteint du bout de la chaîne sera de choisir votre série télé. Votre seul pouvoir sera celui d'acheter votre unique espérance, le sommeil éternel. » Et puis, est-il possible que notre constitution insère, euh, institue tout à la fois un droit à la paresse et un droit au travail Est-ce que ça peut vraiment cohabiter Que se passera-t-il quand l'un d'entre eux, quand l'un des hommes, viendra faire valoir son droit au travail ?« Je n'ai pas de travail. » Et alors mais vous dites que c'est mon droit, c'est votre droit, comme celui de paressez, du reste. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en règle, vous pouvez circuler. On peut sérieusement se poser la question, le travail sera-t-il encore un droit lorsque la paresse le sera aussi On voudra ou faudra-t-il tout simplement supprimer le droit au travail de la Constitution pour ne pas faire d'ombre à la sainte paresse Mesdames et Messieurs les jurés, vous l'avez compris, ce n'est pas mon avis. Enfin, et c'est important, que signifie cette fièvre constitutionnelle La paresse, que je sache, n'est pas chose interdite. Quelle est pulsion que de vouloir toujours fourrer chaque intention dans la Constitution Que vient donc faire l'État dans la chambre à coucher Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, vous me voyez ce soir, sévère, vêtu de noir, mais sous cette robe austère, je vous prie de me croire, se cache un homme simple, aimable et ordinaire. J'ai comme chacun de vous mes petits coups de barre, j'apprécie le repos et je fuis la galère, mais je sais le plaisir de mériter ma bière. Cher juré, je vous prie, tâchons d'y voir clair, de ne pas mélanger par pure facilité ce qui relève du droit et de la liberté. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur Vandenbroek. Maître de Grave, ce sera la même chose pour vous. Vous avez cinq minutes pour présenter votre plaidoirie. Monsieur le Président, sous l'austère prêche du, euh, du prêtre, procureur Van Den Broek, j'entends les échos macronistes des brigades qui vont chasser le chômeur, n'est-ce pas Car, monsieur le procureur, vous l'avez oublié ce soir, nous, ce n'est pas le procès du travail, ce n'est pas le procès de la presse, mais de son droit, de sa possibilité même. Alors, mesdames et messieurs les jurés, puisque vous êtes là, hein, je vous regarde. Monsieur le Président, vous avez été très bien. Permettez-moi de commencer par une blague. Chacun a le devoir de travailler et droit d'obtenir un emploi. <rire> c'est de l'humour noir, mais ce n'est pas du déproge, c'est le préambule de la Constitution de 46. C'est quand même des gros déconneurs, les constitutionnalistes. Donc vous avez le droit d'obtenir un emploi. Ça fait 30 ans qu'on a du chômage de masse, on est à quoi On est à à peu près 10% de chômage en France aujourd'hui Vous me corrigez, monsieur le Président, hein 25% chez les 18-25 ans, être, être. mais c'est un droit. Alors, ce droit, disons-le, excusez-moi, nous fait une belle jambe. Et puisque la partie du, du, le parti droit de cette phrase n'est pas vraiment respectée, il est peut-être temps qu'on envoie aussi valdinguer la partie devoir. Le devoir de travailler, non mais non merci, on a déjà donné. « Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes en 2017, il est temps que nous remissions ce vieil article de la Constitution au grenier pour le remplacer par un autre, celui qui consacre le droit de cela cool et douce, enfin. » Il vous revient aujourd'hui de trancher, d'inscrire le droit à la paresse dans la Constitution et de libérer les générations futures, c'est nos gosses, hein, du joug détestable du travail contraint, parce que ce qu'on a entendu hein, là avec les différents témoins, c'est que le travail en soi c'est bien, mais le travail contraint c'est nul, si vous n'avez pas suivi. Mais quel que soit votre verdict de tout à l'heure, que j'espère quand même bon, n'en doutez pas, le travail disparaît, qu'on le veuille ou non. Les courbes du chômage, hein, qui refusent obstinément de s'inverser dans la plupart des pays développés, en sont les témoins. Car enfin, il faut vraiment être idiot ou membre du MEDEF, et ce n'est pas forcément synonyme, parfois il y, y a des exceptions, pour croire que le chômage au XXIe siècle, bien engagé, est dû à quelques rigidités du Code du travail. Ou alors on attend gentiment que la croissance revienne, hein, hein, pourquoi pas, on peut continuer à attendre Godot, ça fait 10 ans que la crise des subprimes, on fête, fête l'anniversaire, les 10 ans de la crise des subprimes, mais bon, on continue à attendre. Et qu'on ne me parle pas de l'Allemagne, ça je ne supporte pas. Qui ignore encore, à part les fanatiques de la flexibilité, je ne dis pas ça pour l'OCDE, hein, pas un loup, vous m'excuserez, et autres macronistes purjus que l'Allemagne a fait baisser son taux de chômage en faisant exploser son taux de pauvreté à 17%, les autres, les autres marxistes du FMI sont en train de s'en inquiéter, ils tirent la salade d'alarme, et en développant massivement le temps partiel la belle affaire. Donc moi j'appelle ça pousser la poussière mettre de la poussière sous le tapis. Ce qu'il faut regarder, ce sont les heures travaillées effectivement par les humains et ça, n'en doutez pas, ça baisse tendanciellement et pourquoi Pourquoi vous me demandez bah, écoutez, il y a deux mots enfin trois, automatisation, intelligence artificielle. Alors qu'il nous soit permis de douter qu'un hypothétique taux de croissance de 5% puisse remettre tout le monde au boulot dans le contexte technologique actuel, ce qu'on appelle ce joli mythe de la croissance riche en emploi on ne compte plus les études universitaires qui nous prophétisent la disparition prochaine du travail. La seule question, c'est quand Est-ce que c'est 20, 50, 30 ans hein Oxford, justement, qui n'est pas américaine, excusez-moi, Monsieur Paolo, évoque 47 de jobs automatisables, ça ne veut pas dire qu'ils le seront, à horizon 20 ans. Et vous voudriez revenir au plein emploi avec ça. Eh bah, ben voyons. Donc hier, c'était les ouvriers hein, qu'on a mis sur la paille, évincés par les machines, aujourd'hui ce sont les traders, les juristes, demain les chauffeurs poids lourds, les médecins. Eh bah, ben vous savez quoi Bah tant mieux sommes à l'heure d'une révolution anthropologique sans précédent et le vieux rêve de l'émancipation pleine et entière de la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, bordel C'est à notre portée. Et nous, on est en train de, de geindre, quoi, parce qu'en fait, dans un siècle, je pense que franchement, nos descendants se foutront de notre gueule en pensant que nous avons si longtemps supporté cette condition indigne du salariat, comme le disait Marx, un peu comme au Moyen-Âge, on trouvait que finalement, le servage, c'était dans l'ordre des choses. C'est notre, notre incapacité à inventer un modèle de société qui corresponde à l'état de notre technologie qui est la véritable paresse. Pardonnez-moi, le travail disparaît et c'est tant mieux. Car que nous a-t-il apporté ce travail ces derniers temps Dans tous les pays de l'OCDE, les inégalités sont parties à la hausse. En France, la richesse des dix plus grosses fortunes s'est accrue de 35% l'année dernière. 35% alors le problème, ce serait le cancer de l'assistanat. Hein. Mais que celui qui ose penser de cette façon-là, mais aille deviser des vertus du travail bien fait avec, autour d'un podriette avec Pénélope Fillon. Et il faudrait flexibiliser, précariser, humilier, faire la chasse aux chômeurs pour régler ça. L'OIT elle-même l'affirme. Depuis 30 ans, la productivité du travail ne cesse de croître. Et les salaires réels, eux, pff, ils stagnent. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, me demanderez-vous, mes agneaux Eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous ont fait les poches. C'est-à-dire que le père Bolloré et même il entre-temps, ils sont un petit peu sucrés sur la bête. Alors, chaque fois que vous consentez à travailler, je vous le dis, je ne vous blâme pas, hein, c'est souvent le couteau sous la gorge, on n'a pas le choix, surtout en ces temps macronistes, vous engraissez des nantis déjà obèses, bouffis de richesse, à plus savoir qu'en foutre, il est temps de briser ce cercle vicieux. Pardonnez-moi. La révolution du 21e siècle sera, de la glande, sera celle de la glandouille ou ne sera pas. Et c'est ce qu'ont bien compris tous ces anciens cadres qu'évoquait Jean-Laurent tout à l'heure, qui, euh, qui considèrent qu'il n'y a pas de sens à leur boulot, qu'ils ont des bullshit jobs. C'est qu'au fond de même, ils savent très bien que leur job de pubard, de fiscaliste, de conseiller en réorganisation de mes couilles, n'a aucune utilité sociale. C'est même le contraire. Alors, prendre la clé des champs, voilà un acte de révolte. Car quand on est polytechnicien, franchement, de venir boucher dans la creuse, c'est un peu comme se déplacer à cheval dans les rues de Paris plutôt que de rouler en Porsche Cayenne. C'est un grand bras d'honneur au capital. Alors je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, c'est vous, d'inscrire le droit à la paresse dans la Constitution, pas pour que nous puissions passer nos journées à fumer des pétards en jouant à la PS4, même si c'est pas, enfin, pas, pas forcément déconnant, mais non, c'est pas ça. Le droit à la paresse, c'est pas une fin en soi. La paresse, l'oisiveté, même l'ennui, ce sont les préalables à toute activité authentiquement humaine. On parlait de créativité. Il faut avoir le temps. Il faut avoir ce luxe-là. Vous croyez franchement que ceux qui ont le luxe de se former, de d'apprendre tout au long de leur vie, sont pas des fils à papa Que c'est les mecs qui naissent en banlieue et qui, et qui ont dit tu vas faire chauffeur Uber ou tu dégages, qui vont pouvoir faire ça C'est des conneries. Pour être créatif, il faut avoir le temps, être, avoir, avoir le temps de se former. C'est pas pour rien que les entrepreneurs sont souvent des fils d'eux. Merde. Le droit à la paresse, ce n'est pas une fin en soi. L'oisiveté, donc, c'est le préalable de toute activité. Et c'est ce qu'avaient compris les anciens, les, les Grecs, les Romains, qui parlaient d'otium, de scolaire. C'est la condition de toute activité authentiquement humaine. Alors, permettez-moi, pour finir, de citer le grand philosophe Nietzsche. Hein, c'est dans Le Gai Savoir. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce calme plat de l'âme. Le calme plat, un peu comme le prêche du procureur, euh, procureur von den Alors le calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux, un peu comme toi finalement. Et il leur faut le supporter, en attendre les faits à part eux. Et c'est cela précisément que les natures moindres n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes, chasser l'ennui de n'importe quelle façon, est aussi vulgaire que de travailler sans plaisir. Oui, dans notre triste civilisation de l'agitation sans but, où notre attention est à vendre au plus offrant, notre salut viendra de notre capacité à nous ennuyer, à lézarder, bref, à glandouiller. Alors n'écoutez pas les leçons de morale de ce stacanovis de procureur Vandenbroek. Je sais de source sûres que sous son austère robe, il est en réalité en maillot de bain et que si votre verdict rendu, que j'espère favorable, il euh, se précipitera dans son cabriolet et filera droit vers la Côte d'Azur. Hein, Fénéantise pour tous. Donnez donc, mesdames et messieurs, les jurés, le droit à nos enfants et petits-enfants d'écarter le couteau que le capital nous a mis sous la gorge depuis des décennies en nous affirmant travail, travail, à n'importe quel prix, peu importe ce que tu produis, travail ou péris. Assez. Monsieur le procureur Vandenbrouck, maître de grave, je vous remercie. L'heure est désormais à la délibération. J'invite les cinq jurés à me suivre. Nous allons aller à l'extérieur pour délibérer. Maître, je vous fais confiance pour faire le pitre pendant ce court instant et expliquer à nos amis de quoi il s'agit ce soir. S'ils n'ont pas compris, ils sont quand même un peu cons. Enfin, m'en hein bon, vient Antoine bah, on va les distraire pendant que les autres délibèrent. Délibérez bien. Alors, bah, écoutez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un format qui a été développé par nos amis Duzbek et Rika. C'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement. Souvent, ça se passe au m 42 Bibliothèque, je crois. Donc, il y a toujours plein de, de sujets. C'est toujours une occasion pour des, des amis, puisqu'en fait, on s'entend très bien dans la vraie vie avec Antoine, de se tirer la bourre sur des sujets de société. Alors, au passage, on, on remercie Coco, qui nous a live croqué pendant... <rires> Alors pas, moi j'ai pas trop vu le sort qui m'avait été réservé. Ah ben là voilà là c'est en cours. Généralement ça arrive. Alors c'est Effectivement Nicolas est le seul à avoir, eu la, la, avoir fait l'erreur de se retourner pendant euh, pendant qu'il était croqué. C'est généralement assez déstabilisant. Euh, coco que vous, vous, que vous pouvez retrouver chaque semaine dans Charlie Hebdo notamment. Euh, donc voilà je sais pas si je sais pas comment vous avez vécu ce moment. Si c'était votre premier TGF, euh, c'est un moment généralement assez rigolo pour nous. C'est assez rigolo à préparer. Euh, parce que c'est quand même plus ludique que de donner une conférence, que de faire une keynote classique. Alors Antoine, c'était ta première, c'était un peu ton bizutage, tu ouais. l'as vécu comment Bah écoute, bien, ça va. Ça va. Ça s'est bien passé, je pense qu'on va gagner. T'es confiant ouais, je Alors confiant. juste, ouais, alors, effectivement, je ne sais pas du tout, Moi, je m'attends quand même à me prendre, à me prendre une peignée, là. je ne sais pas pourquoi. Euh, juste, alors à cette question, vous, vous auriez répondu quoi Est-ce que vous auriez dit qu'il faut inscrire ce droit à paresse dans la Constitution ou non Qui pense ça du fond de la classe quoi ouais mais ils sont bien premier vrai, aussi, il c'est pre... la révolte des premiers de la classe ah merde ouais, c est... C est vraiment... <rire> ouais, on va voir parfois c'est contrasté moi, la dernière fois il y avait personne qui avait levé la main pour moi ouais. j'ai quand même gagné donc fais fait... gaffe fais pas trop le mal hein. on sait comment ça se passe bon alors non mais ce qui est, ce qui est amusant en fait dans ce format là c'est qu'il nous permet de euh, sous un sous un dehors assez théâtralisé assez ludique d'aborder euh, bah, une question de société euh, avec pas mal d'angles d'attaque euh, assez différents. Quoi. Donc là, on avait effectivement des points de vue assez macros mmh. hein, avec, avec Nicolas et Paolo et qui, qui parlaient donc, de l'automatisation la, de la disparition du travail et des mesures politiques qu'on euh, qu pourrait mettre en face de ce nouvel état de fait. Et, euh... <rire> ouais, <rire> et donc avec, avec Inde et Jean-Laurent on avait quelque chose une, qui, qui était plus micro en fait qui était plus une réflexion sur le sens du travail et effectivement quand on a mis ce, ce, cette formule un peu provocatrice euh, sur le droit à la paresse, l'idée c'était effectivement d'interroger le travail sous deux angles, déjà disparition oui ou non, raréfaction oui ou non, euh, flexibilisation, croissance de l'entrepreneuriat oui ou non, et aussi de, voir, enfin, de, de questionner finalement cette notion euh, plutôt droitière, hein, on est d'accord, de, oh, de, euh, de valeur travail, et d'explorer de, la valeur morale du travail. Voilà. J'ai un petit message qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. C'est très bien, vas euh, C'est par rapport à tes vacances qui ne seraient tarder, c'est ça euh, C'est <rire> vrai, non, ça n'a rien à voir. Euh, oui, donc il y avait dans le jury euh, trois garçons et une fille. Ah on oui. Ça, en général, là, je, le, je fais je le fais boulot. D'avoir une, une parité, il euh, y a eu un désistement et on s'est retrouvé donc, dans cette position. Un désistement du côté d'En Marche, pas, donc, donc, pas euh... Pourquoi <rire> donc, euh, donc, Voilà. Voilà, ne nous tirez pas dessus à boulet rouge, vraiment, vous savez que dans les, enfin, vous pouvez vous rendre compte que sur euh, le reste du Wish Air Fest, on fait généralement le max pour, euh, pour, euh, pour atteindre la parité, parce que on trouve ça tout à fait normal, en fait, et donc euh, je pense que sur la conférence, on doit être bon. Sur le TGF, effectivement, sur ce coup-là, euh, on, euh, on est un peu just, quoi. Hein voilà. <rire> Disons-le, euh, ça arrive, euh, mais voilà, on préfère battre notre culpe et euh, prendre les devants, euh, parce que voilà, ça arrive. On va attendre le jurés. Il dé... Normalement, ils délibèrent pas aussi longtemps, les jurés. Est-ce que quelqu'un a une remarque, une protestation, une réquisition Ah, non, ça, c'est les enfants, c'est ton fils. Est-ce que tu penses, Antoine, que ton fils. Est-ce que, est que si ton fils te dit je veux, être... je veux faire garçon boucher », tu lui fous de baffe et tu lui dis va faire HEC ou tu... Toi qui es papa, comment tu le. Puisque c'est un peu lui, les générations futures. Enfin, vu, vu, vu la quantité de viande qu'on mange, ça m'étonnerait qu'il me demande ça, mais... ah, Tu sais, parfois, il y a des gosses qui font des ouais, réactions la famille. Ouais, non, il fera ce qu'il veut, mais... <rire> tant qu'il qu travaille. Ah, mais par contre, il faut qu'il bosse. Voilà. Putain, pauvre gosse. Fais gaffe, il vient de lâcher un truc, là. Je vois bien le truc à l'adolescence, tu vas bosser, petit Je crois que les euh, nos amis et les jurés ont fini de délibérer. Exactement, nous sommes prêts. Vous allez rendre le verdict Fort bien Venez vous mettre ici s'il vous plaît, n'allez pas vous rasseoir à votre chaise, vous pouvez vous mettre en ligne. Plutôt par ici, pas trop proche de moi. Sauf que le veuillez respecter l'ordre que nous avons défini tout à l'heure, merci, vous êtes bien aimable. Voilà, c'est très bien, ceci afin de maintenir le suspense. Alors je vous pose la question... Monsieur le premier juré, faut il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. Pour moi c'est oui, et euh, la principale raison c'est que, étant donné que le, travail est un, le droit au travail est inscrit dans la Constitution, mais comme on a vu un titre qui n'est pas du tout réel mais un titre purement abstrait, je considère que la paresse a tout aussi droit d'y figurer exactement au même titre dans, voilà, dans, dans droit abstrait euh, au travail à la paresse. C'était très abstrait. Je vous remercie. Nous avons donc un oui. <rire> bravo, monsieur. Madame, quel est votre avis sur cette question Faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution Votre réponse est Ma réponse est non. Pour moi, ce qu'il faut, c'est redéfinir ce qu'est le travail au XXIe siècle. Bravo. Ouais. Très bien. C'est la pile efficace Vous êtes plus à droite. Bravo, bravo. Je... Monsieur le troisième juré, même Marie, question pour vous. Faut-il... J'ai oublié la question, mais je vous laisse répondre, vous l'avez en tête. <rire> Il faut inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. Bravo, oh, monsieur. Et oui, pour justement permettre à tout le monde, et pas seulement aux, aux gens qui ont le, le luxe de pouvoir choisir leur travail, d'accéder à ce droit. Je vous remercie. Même question pour vous, madame. Faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution Nous avons pour l'instant deux oui et un non, quel est votre avis Je suis le deuxième non, du coup. Ah voilà, euh, les femmes votent à droite, je le savais. Non, ne pas inscrire le droit de la paresse dans la Constitution, tout simplement, parce que je trouve que se faire plaisir au travail et travailler différemment n'est pas un luxe, comme tu viens de le dire, mais plutôt un choix. Donc le, la paresse peut tout à fait rentrer dans le droit du travail, c'est un choix personnel, donc euh, non, pour moi. Je vous remercie, le suspense est absolument insoutenable, nous <rire> avons deux oui et deux non. Monsieur, vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Pour Déconne faire... pas, Charles. <rire> Il semblerait qu'il y ait une certaine connivence entre maître de grave et notre juré. Nous passerons outre pour cette fois-ci. À la question, faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution Quelle est votre réponse Eh bien, ma réponse et oui, What? bien sûr. Je ne crois pas à l'effort en termes de pénibilité. Et je suis pour que les les mots de dilettante et d'amateur deviennent redeviennent des mots nobles qui soient des postures et non pas des mots péjoratifs comme si c'était une honte de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Bravo Voilà nos jurés ont rendu leur verdict ont délibéré et donc le oui a gagné il faut inscrire le droit à la paresse dans la constitution la séance est levée vous pouvez disposer. Bravo Bon on a dit...